Tiens, on a découvert... Oh, mais non Est-ce que vous voyez ou pas oh, Donnez-nous un signe oh. Tout le monde à, à côté de sa table de chevet, euh, un plateau de Ouija. Tout le monde L Alcool, la religion, un stylo cassé. Tous les signes semblent indiquer un geek. Un miroir a cassé apparemment à cause d'un coup de poing porté par un objet contendant. Mais ça ne compte quand même que pour Avec un. que quelqu'un en a sorti des vêtements. Ok, je vois. Ah oh à de <rire> des rétro, moi qui pue. Ok. C'est livre. Je ne prétends pas superstitieux, mais je n'aime pas du tout ces symboles et mots anciens. Ok. Good. Good. Enregistrement oh, d'Isaac Farbet. Un enregistrement vocal de l'antiquaire, Isaac Farbet. En date du 7 septembre. Erika. Erika, j'espère que c'est toi qui trouveras ça, ma fille. J'ai eu quelques problèmes. Des sortes de double espace entre le mot « quelques » et « problème. Cauchemar » ou « de vision », je ne sais pas comment les appeler. Je suis épuisé. J'ai du mal à m'endormir et le médecin pense que je souffre de stress. Je soupçonne autre chose cependant. Cette maudite boîte. Sébastien, oui, tu dois trouver un chaire. Sébastien frère. Le professeur, mon ami, comme il le dit. Trouve-le et demande-lui comment il a résolu ce problème. Demande-lui s'il voyait également des choses. Demande-lui pourquoi il m'a abandonné comme ça. Demande-lui d'après la figure noire, ceux qui se traînent ne veulent pas la voir. Ils se traînent et le bruit qu'ils font. Non, elle ne lui demande pas. Ne de t'approche pas. Je ne peux pas dormir à cause de ce bruit. Parce qu'il m'entraîne aussi. Jusqu'au bout de la nuit, il me prenne la figure noire comme une insomnie. Je ne veux pas la voir non plus, la figure, s'il te plaît. Quoi que tu fasses, N'oublie pas la musique de la boîte. Bon ah ah cul <rire> ah. Il y a clairement des traces de brûlure. Autocombustion Combustion spontanée Mais si Farbet avait tenté de provoquer un incendie criminel qui faisait gauche à droite? Et elle va, la vieille, elle va être dans le couloir. La maintenant, 3, 2, 1. Hmm. Un désordre général. Des ombres qui puent hmm. Oh non. Une télé allumée. Non, non, non. Oh non, nul. La télé allumée. Mette-toi dans la prise juste pour voir ce que ça fait. Ok, euh, et, Non mais rebranche Attends quoi Si, je peux le rebrancher. Okay. Là, ok. Une ampoule qui met de la lumière ultraviolette, Je pourrais me servir de lumière noire pour rechercher des traces de sang. Bah c'est une super idée, du coup. Ah ben, achète le même journal que moi. Quelque <rire> dans mon avion. S'il n'était pas mort et disparu et mangé par une dimension parallèle, on serait vraiment poteau. Lettre numéro 3 de Sébastien cher Une lettre de Sébastien Hacher, cirque frappé, datée du 30 août 1998. Cher Isaac, j'espère que vous vous sentez mieux. Ou au moins un peu plus calme. Je sais désormais qui a fabriqué la boîte, mais il est mort il y a des années. Son nom était Argos le Grand. The Great. Dès que j'en saurai plus, je vous le ferai savoir. Je crois que la clé, c'est de renvoyer la boîte. Si vous avez la liste de la vente aux enchères, où vous l'avez acheté, vous pourrez sûrement trouver son ancien propriétaire. Je crois que les choses se sont améliorées depuis que je vous ai renvoyé. Oui, j'en suis convaincu. J'espère que tout se passe bien, MDR <rire> Un chandelier dans les films, c'est toujours l'arme du crime. Non non, euh, c'est la porte pour l'instant, l'arme du cul. Je n'en ai jamais vu utiliser pour tuer quelqu'un réellement. Non mais la télé, je ne veux, veux pas pour la télé. Je veux pas pour la télé. Oui Oui Une femme plutôt jolie sur les photos, elle a clairement l'air heureuse. <rire> MDR est un saint. C'était plus fort que ce que j'imaginais. Hmm. Il n'y a rien qui me plaît dans la situation. C'est dans d'autres erreurs. Des romans historiques, j'en ai lu assez célèbres, pour mon enfance. Dans mon enfance, je compare maintenant les divertissements plus légers. Genre euh, Martine à la plage. Euh, non, euh, tout droit, tout droit, tout droit. Derrière moi, c'est possible. Hop. À droite. Negative There's no way to hide. Bon, je, je suis foutu. Right now. Là, ici. Là, ici si Ça là Des muscles au niveau de mes fex que je ne savais pas que ça existait. Ok. Ok. Police training didn't prepare me for this. Ok. Bah, j'avais pas croisé moi non plus. Je. <rire> je... <rire> ok. Alors, ça, ça il faut qu'on le résolve. Peut-être qu'en le faisant tourner. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, avec les vents contraires et un anticyclone. Bon, qu'est-ce qu'on dit Comment on fait ça Tout est parfait, tout est bon. Good. Clé d'Erika Farber. Et clé d'Erika Farber, c'est l'appartement à l'étage. Vous vous rappelez Le bâtiment auquel on avait accès. Avec toutes les portes qui étaient fermées. Là, vous vous souvenez, il y avait quelqu'un de chelou là-dedans. Ouvrez l'endroit. Rien d'utile sur le tableau d'affichage comme dans ma vie. Il y a des notes si anciennes que l'encre s'est estompée. Ces bidons d'essence constituent une menace pour la sécurité des résidents. Cet endroit est une zone complètement sinistrée, comme ma vie. La corbeille à papier pue la pourriture et on dirait qu'il n'y a pas de mise à sac depuis des années, comme ma vie. Vraiment une vie nulle, quoi, comme flic. Il y a un cadenas. Je dois trouver la clé comme ma vie. Ouais. Verrouillé. Si seulement j'avais l'exécuteur. Exécu... L'exécuteur. Oh l'angle de vue. Mais ça c'est du cinéma. Ça c'est du cinéma. Ils ont retiré la manivelle. J'ai pas ça Mais fais pas ça Fais pas ça T'avais juste à ouvrir une fenêtre C'est pas le gars qui fouillait Agent numéro 09534... C'est un truc mmh. euh, C'est pas pour mettre une lampe... Une torche carrée. Va... Il a... Ah non. Une torche avec une attache. Mmh. Robuste et efficace. J'adore ce genre de torche. Mais je vois bien qu'il manque l'ampoule. L'ampoule pour voir toutes les traces de sang Right. Des outils d'entretien de jardinage, rien dont je pourrais avoir besoin. Right. <rire> non, on va avoir un cul dehors du cache Right. Je sortir par là. On laisse passer un truc pas bien. Je vous jure, j'ai pas envie. Mais je la sens complètement là. Attention avec mm -mm. tout le bois qui, qui plie. Non, je vous jure, ça me... je, je trouve ça hyper, ouais. hyper oppressant. Non. Mm -mm. Mm. me demande, depuis combien de temps cette poubelle est là C'est le seul truc que je trouve à dire. Tout entière du chat est en train de se dire euh, qu'il va se passer un truc. I'm a police officer. Anyone in the house? À part Satan <rire> It looks empty. I don't have a search warrant, but something tells me we're dealing with an emergency. Il y a un placard, il y a... C'est vrai, véhicule, vécu une image rebelle, que je n'aime pas du tout. Ah C'est Hippie Qui écoute de la musique trans. Uh. Erika, viens me voir quand tu liras ça. Je n'ai pas pu trouver le luminol. Je crois qu'il est dans le petit immeuble. Meuble, meuble. Mais tu as dû laisser la clé dans la poche d'un pantalon comme d'habitude. Quand tu la trouveras, prends du peroxyde d'hydrogène, rentre à la maison et mélange tout comme ceci. 200 ml de stabilisant, peu importe la quantité finale à l'arrivée. 1 ml de sulfoxyde de diméthyle et 2 ml de peroxyde d'hydrogène pour chaque milligramme de luminal. 50 ml d'eau distillée comme base. Et encore 50 ml si le mélange total plus d'un demi-litre. Quand tu as tout, Mélange dans le luminol, conversion, peroxyde d'hydrogène, sulfoxide. stabilisateur odyssier. Si vous avez des problèmes, n'oubliez pas que les bouteilles A et B sont identiques et leurs bouchons aussi. Ok, c'est trop lourd. appartenant à la propriété, Rika, je ferais mieux de pas envahir sa vie privée, s'il en reste quelque chose de sa vie. J'aime pas les couloirs comme ça. La fiche de film, je crois que je suis pas un grand amateur de film, mais si j'adore les comédies, MDR des enseignements d'exposition provenant d'un peu partout dans le monde. Peut-être que la propriété est en route vers l'une d'elles. C'est la raison pour laquelle euh, il n'y a aucune trace. Je pense que au bout d'un moment, il va être muni. On va faire les portes les unes après les autres. Ah, mais avec les, je suppose qu'il y a des médicaments dedans. De, de... De... molette Quoi J'ai laissé la molette sur la fenêtre Oh non, d'une pipe là Oh Incroyable Un coup de crosse fait un truc Je sais pas... Des mmh. parfums, généralement utilisés par les jeunes filles. C'est vrai qu'il n'y a que les garçons qui ne se parfument pas parce que, en plus, c'est du parfum coloré parce que les filles mettent du parfum euh, et que ce sont des bouteilles de couleur et que voilà, parce que ce sont des filles. sur le sol, je fais vraiment de plus en plus des déphasages avec le monde actuel. Oh mon dieu Je <rire> fait au commissariat pour savoir si c'est légal d'avoir un scorpion. Par contre, avoir une créature dimensionnelle incarnée à travers les ombres, qui vous arrache la peau, et vous dévore le cœur, et vous emmène... Dans un endroit de souffrance d'où vous ne revenez pas. Ça, on va pas vérifier si c'est égal ou pas parce que on sait que c'est ok. On va continuer à mais on va pas s'inquiéter. Parce que ça, c'est quand même un scorpion. Les scorpion. Ça pique-pique pique. Attention. Oh Choupette Non! Je sais pas c'était quoi la question! Mais non! J'ai fait un misclic! J'ai fait un misclic, je savais pas c'était quoi la question! Si ça se trouve! Heureusement que c'était pas par défaut sur oui! Genre, est-ce que. AAAAAAH! non! Mais ça sent complètement la mort, cette histoire Tu <rire> mets pas ta main dedans. Pas parce que la musique, elle fait semblant d'être tranquille, que... On regarde certains de ses titres. Je dirais que certains de ses livres sont des histoires d'horreur. Comme ma vie. Mais 100%, mais 100% elle l'empoisonne. 100% t'es Red is Dead. Attends, puis en plus, t'as vu comment elle se déplace. Ne donnez pas de drogue à vos araignées. Ne donnez pas de substance à vos veuves noires ou vos araignées Goliath. Ne faites pas ça. Euh, une tisane, par exemple, une tisane, une infusion. Tu mets ça avec un petit voile comme ça par dessus. Tu laisses tout prendre un peu de vapeur et tout avec, euh, je ne sais pas, un peu de tilleul qui rentre dans le vivarium. Mais non, ne laissez pas, s'il vous plaît, des euh, substances euh, adrénalisantes sur ces petites babettes. Comment je sais ça C'est un copain qui m'a raconté. Pa, pa, pa. amoura chez moi dans les murs. De partout dans le bâtiment que j'aille les photographies, elles ne peuvent pas être réelles. Est-ce que c'est moi Où est Simon Je ne peux plus rentrer. Vous avez quelque chose au sous-sol montre les à Erika quand elle reviendra. Ne pas descendre les escaliers. Giga Chuetos Chuetax Oh, oh, oh, oh. Attends. Il y a un tas de clés, certains pourraient être utile. Bah ben ouais, mais grave! Quoi? Non! Ce. ce... J'ai envie de. J'ai envie de le. J'ai envie de le taper! J'ai. Mec, t'as un démon qui vient d'une dimension de souffrance, qui vient de t'écarteler tout ce qui est écartelable. Et hop, hop, hop. Non, non, non, je suis quand même pas. Attends, ce serait pas très correct de prendre des clés pour l'enquête. C'est pas très légal. C'est pas... C'est pas très OK, hein. Non, non, non, hein. C'est pas très... Je me sens pas à l'aise avec cette histoire. Hein, de... de clés qui ne m'appartient pas. Que nenni. Je suis agent de la paix. Avant tout. Des cigarettes, du parfum, une télévision. Les enfants, aujourd'hui, mènent vraiment des vies très perturbées. Non, il va y avoir un truc dehors, ça m'énervait euh, calme Ok, Je right. ne reviens pas, que je fouille la propriété de quelqu'un sans un mandat. Oh oui Je suis vraiment un... un criminel Oh non. Non, il va se passer un truc. Elle n'est pas ici Nom de Zeus Good Du linge ça là qu'est-ce qu'il fait avec les chaussettes de la dame Aïe, aïe, aïe Voilà par exemple, tu vois C'est ouf, il y a des vêtements de gens, euh, sans qu'ils soient nus. Peut-être une clé auprès du bureau de concierge. A voir. J'ai l'impression d'être un voleur. Voleur Vaut rien ah. Et c'est là où tu te dis que j'ai un truc flippant parce que la caméra ne montrait rien d'autre que. La faut écouter. Parce que c'est World of War. Un gramophone. Mon propriétaire en avait un euh, que je soupçonne d'avoir été volé. Oh mon Dieu J'espère qu'il n'y avait pas de scorpion. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes sont passionnées par des films aussi violents. C'est parce que ce sont des filles euh, et parce qu'elles mettent du parfum parce que ce sont des filles et qu'elles jouent aux Sims. Des romans de mystère d'horreur. Je ne comprends pas. Et parce qu'elle est bon. Égotique. gothique. J'ai aucun endroit où me cacher. J'ai aucun endroit où me cacher là. Un vieux projecteur de films. Là s'il se passe un truc c'est la, la fin d'Arico pour moi. Je suis protégé par la guitare. C'est notre semble d'ordre privé. Jeu d'arcade, mon dieu. C'est des choses de jeunes, de hippies. Un disque tourne... Ton disque. La musique grinçante. Ah oh, j'ai envie d'une pizza maintenant. Euh, C'est pas une table pour se cacher ça. Le fruit a l'air plus que mur. Mur plus... Un trophée provenant d'une arcade. Oh mon dieu, les jeunes y passent des journées entières à fumer et boire de véritables accros avec un Z majuscule aux écrans. Allez <rire> jeunes, c'est dégoûtant les jeunes. S'ils commençaient par être moins jeunes, ils seraient moins dégoûtants. Good. Ils écoutent de la musique, ils font du jeu vidéo. Eh et... et ils font du meuborgue. L'évier déborde de vaisselle sale, tout ceci est assez insalubre Et c'est normal, c'est un jeune qui fait ça Les jeunes sont forcément un peu insalubres des épices et ustensiles hein, de cuisine ordinaire Un beau jeu de couteau, ils ont l'air propres. Bah oui parce que c'est un jeune, il fait pas de cuisine, il prend la pizza C'est un jeune Elle est certainement absent Car le pire en terre de ces pizzas est insupportable parce que c'est un jeune Il fait pas de ménage va ah bah se passer un truc, on le sait! Mmh. Hein hmm. Une paire de collants. Hein. Oh, petite clé va être trouvée parmi les vêtements d'Erica Faber. Monsieur le policier, est-ce que vous pouvez rendre ces chaussures, s'il vous plaît? Ces talons ne vous iront pas. Ah ouais, qu'est-ce que vous en savez? <rire> <rire> euh, Est-ce que ça va... Ok, si je sors de là... Non. C'est un truc dégueulito, là. Ouh. Bouteille de luminale, encore scellée. Nous ouvertes 150 mg de luminal. C'est largement suffisant. Votre en fait, une bouteille de taille industrielle, beaucoup plus grosse que celle que se trouve dans notre labo médico gars. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on a trouvé plein d'indices, là. Et généralement, on est censé imploser, là. Là, c'est l'implosion. On a tellement d'indices, là, il se passe tellement de trucs. C'était là... Là, hein. on sent qu'on est pas mal. Hein. Fin de l'enquête et <rire> find... des battements de mon coeur. <rire> Qui prend la pause sur une porte ouverte? Qui fait ça? Des produits chimiques pour développer des photos de commissariat. on en trouve beaucoup de sauts. Mec, vas-y, arrête de te la comparer à Sandec. Déjà, survie, déjà, on en discute. D'accord? Arrête de renifler les vêtements des gens qui ne sont pas là, on en discute. Beaucoup de se remplir de ce genre de choses. Beaucoup de connaissances. pause. Ha ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! ce qui Ha ha ha! Ha ha sur les ha euh, Non mais si, si, si les photos photo bouge, je, je m'accroche à une brouette. Hmm. Je n'ai je n'aime pas l'ambiance ici et je ne vois pas de signe d'activité illégale, alors que. La chimie. Alors, ça part du principe qu'on a tout, hein, du coup, Ouais, bon, j'ai fait euh, science et technique de labo. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun labo avec une installation comme ça, même des, des labos d'amateurs. Enfin, déjà, on va voir. On va voir ce que ça fait. Je vais voir si je vérifie si tout explose. Avec un peu de chance, avec un peu de chance, si je vis tout et que j'ai le bon dosage, en activant tout pâté de maison, il explose. Attention Vérifier Ça veut dire que c'est tenter <rire> alors bon bah ok on va réfléchir euh, ça me saoule euh. a et b sont identiques en effet donc il faut compter les... au son faudra refaire je pense le a et b sont les mêmes blocs donc il faudra compter là-dessus euh, 150 plus, on avait mis quoi euh, Est-ce qu'on dépasse plus d'un On dépasse plus d'un donc il nous faut encore 50 d'audistiers. Vous savez, il y a un monde où on a réussi en first try le B. Hein. Il y a un monde où ça passe. Sans cette technique de laboratoire à l'une des plus grandes écoles de chimie de Lyon. Fallait que ça serve un jour. Et je n'ai pas fait que du GDR en perme. Et en cours de français, et en cours de maths, en cours de chimie. Un jour, j'ai calculé une molle. Et même deux. Et même des demi. Parfait. La police scientifique peut dire ce qu'elle veut. Mais, même un tic comme moi peut faire leur boulot. Luminol a été correctement activé. Ils ne me croiront pas quand je leur parlerai du laboratoire. <rire> Excusez-moi, je craque Excusez-moi, je craque Le luminol a été correctement activé. Ils ne me croiront pas quand je leur en parlerai au laboratoire de police. Alors qu'une créature dimensionnelle qui sort des ténèbres avec des milliards de mains qui vient arracher ton âme, dévorer tes os et sucer ton cœur, ça, ça, ils me croiront. Ça, ils me croiront. Mais quand je leur dirai que je connais la recette, du beurre de sel Alors là. Les gars, vous me prenez pour qui J'ai pas eu 4 à l'examen pour rien. Mais on l'a retrouvé. C'est le blanc. C'est le... On l'a retrouvé le blanc dans sa meilleure enquête. René le blanc. Waouh Un petit cheat radioactif J'ai tellement doué que ça, cou... ça se suinte de partout Le mec Ah je crois que j'ai réussi à monter une un produit hautement toxique et nucléaire. Pff. Le mec, il prend le bassin Il cale comme ça sur l'articulation du genou C est... C est... Ah. voir les traces de sang, exactement. Je veux relancer une partie de You. Ça a l'air beaucoup plus sain. Euh, il t'avait pas pris une photo d'une salle avec les rideaux de douche de ses mains C'est bon, c'est assez près là Rien ne m'intéresse ici. Hmm. Oh T'as pas été formé pour enquêter non plus, mais c'est pas pour ça qu'on vient de casser les pieds. Quoi? C'est vrai qu'il y a une porte non pas visitée. Ah mais totalement. Là là là ici. Les affaires reprennent, il y a un lit de recettes latino-américaine. Je me demande si elles sont aussi bonnes que celles de ma grand-mère. Mec, tu as failli mourir huit fois Un bric-à-brac, tout est empilé. Tout a l'air propre. C'est totalement... Le, le, le bruit blanc, c'est totalement dans la chambre. Cafetière. C'est totalement l'ambiance en fait. Ah, good. Excusez-moi. Alors... Chère fille, j'ai vachement galéré pour trouver le frigo, mais j'y suis parvenu. Désormais, je vais pouvoir t'écrire et te rédiger en vieille araméen une énigme, afin que tu puisses trouver tes clés. Celles sur la colonne de droite sont de vieilles clés. Je les garde juste au cas où. Les clés en métal, colorées, sont pour la porte de sécurité du. Je m'en fiche, on va aller voir là-bas. De la nourriture pour animaux. Ne pas mourir. Ne pas mourir. Boîte de cafards morts. Vous savez, quand j'habitais au Maroc, euh... moi je les, enfin, je les achetais pas. <rire> Okay, L'étiquette voilà. <rire> de la boîte indique qu'il s'agit de nourriture pour animaux. Oh, tous les enfants ne sont pas des animaux. Certains sont mal éduqués. Quel genre d'animal de compagnie il s'agit exactement Ok, Klops est rempli à ras-bord. Pourtant, il semble y avoir personne depuis longtemps. Ok. Quatre okay, placard. la carte. Elle a plus de guitare d'un seul coup hein Ils sont où les hippies Attends, vous savez quoi Si c'est comme tous les autres, à mon avis, tu dois pouvoir accéder à. Euh... Voilà Il évolue, Maillard Il évolue Retenez, retenez. Tout à droite on dégage. Clé en métal coloré. On dégage. Métal coloré. Métal coloré. Métal coloré. Ok. Alors que. Il aurait pu juste… À, à mon avis, pas c'est pas mon papa qui me donnait une euh, liste de courses pour acheter euh, de quoi faire des crêpes. Parce qu'à mon avis, il aurait dit, euh, « Oui, alors, si tu vas à dépôt voir les visseuses des visseuses, je n'utilise pas pour ça pour les crêpes. Si tu te rends à, à Botanique, au rayon jardinage, je ne prends pas de tondeuse. Si… Tu te rends euh, à Ikea, tu vois, et que euh, tu vois, il y a du ciment. Bah, je l'utilise pas non plus pour le... <rire> Ça, sur cinq pages, ah, j'ai une idée. On va mettre un, un ace sur chaque clé qu'on ne doit pas prendre. Voilà. Là, par exemple. Là et là. Ça, c'est non. Il a dit les, les clés en métal coloré, c'est non non plus. Donc, c'est donc ça. Ça. Ça. Ça. On est... on est en train de résoudre une enquête à base de Ace. Et tout le monde, tout le monde avec moi, on est tous là en mode. Ça tombe sous le sens. C'est ça qui est formidable C'est ça qui est incroyable Je fonctionne par logique, en fait, de... Euh, en, fait, en fait, ce qui marche, c'est les... Euh, c'est les familles, en fait. C'est-à-dire que ça fonctionne par famille. Ouais, ça, je changerai presque celle-là. Hein. Ouais, si, si ça marche pas, je, je, je dégage ça. Parce que ça me fait trop penser, la dernière, là. De celle-là. Mm -hmm. Tout le reste de l'enquête, on va le faire avec ce tableau, je propose. <rire> je... je propose. Je... je propose. Je sais pas comment font les autres pour résoudre l'enquête sans Ace pour éliminer. OK. me donne des frissons. Ah, toi aussi, tu as lu la modération. Ouais. Jetons coltar en or. Un jeton de métal de couleur or pour les machines à coltard. Il y en avait une deuxième que j'avais trouvé à un moment donné. Non, les jetons... Attends. Ah ouais, peut-être que j'étais dans la cour. Au niveau du barbecue. T'es en métal et à... Mais grave Un autre jet de coltard. Et là, on n'a pas eu de. On, on avait fait la première fois... GG, un hein, first euh, La première fois on avait deux pièces. C'est la première fois qu'on a trois pièces. Là qu'on s'explique un, un peu le truc. On a trois pièces. Trois clés. On arrive pour la première fois aussi loin du game. J'ai des pièces. Attention, ok. Message <rire> est tombé, voyons quel genre de bêtise il raconte. Prédiction de la machine à coltard. Jouer et gagner, jouer et perder, des doutes français Un message est tombé, voyons, quel genre de bêtises il raconte une mmh. prédiction. Je vois votre avenir. quest ce que je vois quelque chose qui ne devrait pas être là première fois qu'il n'y a pas de bruit, là. C'est la première fois qu'il n'y a pas de bruit, les gars. Le compteur d'eau et de gaz me sent inutile pour l'instant. Ah, tu as vu l'inflation Un jeton de coltard, un jeton en métal. On a, on a, toutes les pièces quatrième. Genre en jeton métal, on oui. a une quatrième pièce. Et fils, mettez la langue sur l'électricité. Bien sûr, ne mettez pas bien sûr votre langue dans une prise. Pas ça. Petit conseil d'amis. Se trouve les pièces débloquent des lieux j'avais pas fait le rapprochement j'y avais pas pensé genre si tu prends les prédictions ça referme des lieux maudits enfin ça les rend accessibles mais ouais c'est pas bête ah mais c'est du génie comme gameplay Vient de perdre une dent, devrais-je échanger mon objet de collection contre la dent de sagesse de Colta oh oh Non, mais c'est bien pensé en fait, c'est bien pensé. Bon, je, je... l'argument le plus pertinent que j'ai pu voir dans le chat, c'est est-ce que ça a servi jusqu'à maintenant le flingue Non. Le but du jeu, c'est de résoudre une enquête. Dents de sagesse, succès déverrouillé, la fée des dents, Objet sélectionné, la dent cassée d'une voyante. Ok. Je, je, la fin est toute proche là. La fin de l'épisode 2. Je, je, je sais pas, je le sens comme ça. Je vous jure que je le sens comme ça. qui allait sortir ça dent <rire> en disant freeze <rire> Ok. Ça, c'est Vernon, hein. Je peux plus, je peux plus aller voir. J'ai pas envie d'ouvrir la porte là, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense pas que ce soit euh, une bonne idée. Alors je vais raconter cette histoire de luminolocologue. <rire> ok donc on est d'accord que. à part faire ce que je suis en train de faire là et continuer tout droit, Je angoissant c'est que tu, tu connais pas la distance tu connais pas la distance entre l'ombre et la proie I should listen to this tape Seront oui, oh, tous ici. Est Teamwork, t'as encore du cheat cheat. Ce que j'ai fait avec le luminol Moi tout seul sans l'aide du labo Personne ne me croira Comme pas Un hein, pied de billet. Pas suicidé il se serait pas pendu j'ai pas accès aux portes Quelques indices sont glissés. There was Faber, God. I don't even want to think about what must have happened in his final moments, as he was hanging from that noose with the bloody music box on the table next. I don't want to think about it, but somehow, very deep within me, I know the song was playing throughout his agony. Stalking him to the very frontier between life and death God At least we had found the music box and we knew where it came from Le Grant Amsberg auction it said on the list of product lots alongside an address According to Husha, things had improved after returning the box to Faber. So by returning it to its owner, perhaps we might be able to solve all this It sounded unlikely, but considering my hallucinations, the things we found at the antique shop and Mr. Faber's terrible end, if it could all come to some good, we had to try it. Isolated far from the world, in a holiday manner that must be about 100 years old, the lady who owned the sinister box awaited us. For my little Ariadne read the engraving on the inside of the cover. Good. For her, then I can't imagine an elderly woman living here. Some of the people from my group therapy, yes, perhaps, but an elderly woman approaching the age of 90. I don't know. The papers from the auction stated that the owner had sold most of her furniture, but that she still lived here. Mr. Grant, hello. This place gives me the creeps. Hello? Are you Miss Legrand? Ariadne LeGrant? Amsburg. Pardon me? LeGrant Amsburg. It's hyphenated. Oh, well, my name is Daniel Neuer, and I work for a publishing firm. Through a series of chance occurrences, I found something I believe is yours. It seems crazy, but when you listen to it- That's its box. Um, uh, no, I think it belongs to you. On the cover, it says- I wasn't speaking to you. Thank you for bringing it back, Mr. Neuer. Have you listened to it? Um, yes. He has listened to it. I <laughs> did. Thanks for giving me a place to stay. I think the walls would come closing in on me if I were alone. It's no trouble, Dan. You're going to be paying for any pizza, though. Of course. You on à Twister. Dormez bien, dormez bien. Dormais bien. <rire> Excellent, vous aussi. It had not been a nightmare. I was awake, for certain. It was a hallucination, a hallucination like, like those described by Farber in his letter, shortly before hanging himself from a beam in his office. A hallucination, or something worse, much worse. Had it done any good to return the music box to its owner? Husha might have the answer. But his whereabouts were still unknown. And his trail seemed to have gone cold as the days passed by. Perhaps in his office, somewhere in his papers. Among the documents he was researching while delving into the Boxer's origins. Maybe there would be some clue in there as to where he had gone or what he had done. Something that would help us to follow his footsteps. I had to find Sebastian Husher, but this time et tous les pantalons que je porte